D'abord, on peut faire des recherches sur certains sites comme YouTube directement à partir de la barre d'adresse. Pendant que tu seras en train de saisir le nom du site, tu verras ce petit bouton de recherche. Tu peux donc cliquer dessus ou appuyer soit sur la touche de tabulation, soit sur la flèche de droite de ton clavier et entrer ton terme de recherche. Une fois la requête validée, tu tomberas directement sur la page des résultats de recherche. Maintenant, imagine que tu veuilles voir un mot de passe que tu as saisi sur un site ou une page qui ne le permet pas. C'est simple, tu vas faire un clic droit sur la zone de saisie et choisir « inspecter éléments ». Si le clic droit n'est pas disponible sur la page, tu peux aller dans les paramètres de Chrome, puis « plus d'outils »,« outils de développement », ensuite « éléments » et tu sélectionnes la dite zone. Là, au niveau du texte surligné à droite, tu vas chercher l'expression « type »« password ». Faire un clic droit dessus et aller modifier l'attribut Password en texte. Une fois que ce sera validé, tu pourras clairement voir ce que tu as saisi comme mot de passe. Enfin, voici comment tu pourras modifier le style général de ton Google Chrome. Il faudra, sur une version récente de Chrome, cliquer sur le petit crayon en bas à droite. Ensuite, tu pourras aller dans couleur et thème et choisir celle qui te plaît. Entre autres, tu peux aussi changer le fond d'écran du navigateur pour y mettre par exemple, comme moi, une couleur unique. Voilà. Ce sera donc tout pour ce tutoriel. C'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'es abonné à la chaîne. Bye.